Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me trouve dans le salon d'un bien qui est en cours d'acquisition par un client investisseur. Pour vous parler aujourd'hui d'une mauvaise surprise que vous pouvez éviter si vous êtes débutant alors que vous achetiez d'ailleurs votre résidence principale ou que vous souhaitiez faire un investissement locatif, euh, un piège dans lequel vous pourriez tomber qui est pourtant facilement évitable, ça m'est inspiré d'une... Euh, l'information que j'ai trouvée sur internet, sur, sur le progrès, le journal local. Alors peu importe la ville en fait euh, d'où on parle, c'est valable ce que je vais vous le dire partout, euh, en France et en avant en tout cas dans les copropriétés. Donc pourquoi je vous parle de cela C'est parce que euh, si vous achetez un appartement, vous pouvez être euh, bah, sous le charme un petit peu séduit euh, par euh, bah, l'ambiance de l'appartement, avoir l'effet coup de cœur, ou si vous êtes investisseur, et eh bien séduit par euh, les sirènes de l'investissement, du rendement qui peuvent être euh, proposés ou, ou mises en avant et passer au travers d'informations qui sont pourtant très importantes, que ce soit, je le répète, votre résidence principale ou votre investissement locatif. Donc de quoi on parle En fait, on parle de façade, de rénovation de façade, euh, qui peuvent répartir au tantième de, de l'appartement que vous projetez d'acheter, euh, s'élever à plusieurs milliers d'euros. Et ce qui, vous l'avez compris, eh bien... Euh, Grève beaucoup votre rentabilité et puis euh, ben, obère voilà, votre financement. C'est des choses, si vous ne les avez pas prévues, anticipées, euh, peuvent être vite désastreuses. Elles peuvent, à l'inverse, ces informations être utiles pour vous pour négocier. Ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, justement. Donc, vous pouvez arguer de ce coût qui est déjà visible et prévisible pour faire baisser euh, un prix d'achat d'appartement et donc négocier. Alors, en quoi ça consiste En fait, c'est un jeune couple qui a acheté leur logement, donc là, c'est leur résidence principale. Euh, c'était la marque d'un bon début dans la vie euh, dit l'article or euh, deux à trois mois après leur achat ils apprennent que la façade de la copropriété allait être refaite coût des travaux pour eux, 7000 euros donc, vous voyez c'est un, un couple de jeunes d'ailleurs on dit qu'ils font, euh, voilà, font leurs travaux eux-mêmes, ils sont volontaires donc vous voyez ils ont un cœur. ils savent qu'ils achètent dans l'ancien dans, dans un appartement à rénover donc avec des travaux, donc en ça il n'y a pas de surprise hein, c'est comme un peu ce genre d'appartement d'ailleurs que je, que je vous montre en visite mais il y a une information à laquelle, au travers de laquelle ils ont passé. Or, cette information, elle était tout à fait visible et prévisible, et ça se passe dans les procès verbaux d'Assemblée générale. Quand vous achetez un appartement, résidence principale ou euh, investissement locatif, vous avez tout un dossier qui vous est remis par votre notaire ou par l'agent immobilier du vendeur, les diagnostics techniques, la, la caresse, le DPE, donc la, euh, voilà, la, la, la performance énergétique. Euh, l'amiante, euh, bref tout un tas de choses. Donc ça sont les diagnostics d'un côté et par ailleurs vous avez également les, euh, les, les procès-verbaux d'assemblée générale. Alors ça qu'est ce que c'est Vous achetez un appartement dans une copropriété, vous n'êtes pas le seul, vous êtes, euh, vous êtes euh, propriétaire d'un bien avec d'autres euh, personnes et donc euh, chaque année vous avez une assemblée générale qui va statuer sur les travaux à faire, la toiture, les parties communes, les couloirs, les éclairages, les portes et notamment également les façades. Et il y a de nouvelles lois pour mettre en normes les, les habitations qui imposent par exemple de faire l'isolation par l'extérieur à l'occasion, j'allais dire, de la rénovation de façade. Une façade, ça peut être visuellement trop dans un trop mauvais état et la mairie peut vous demander de, de, de rénover la façade, demander à la copropriété de rénover la façade il y a une première sommation, on va dire, et puis ça peut aller jusqu'à une injonction de rénovation de façade pour que ça soit esthétiquement joli. Et à l'occasion de cette rénovation, donc, qui, est, qui est prévue, anticipée, budgétisée, on fait faire des devis à des artisans sur une, deux, trois années, et bien là, vous pouvez avoir accès à l'information. Si vous achetez un appartement, vous arrivez dans une copropriété, toutes ces informations, elles sont déjà dans les, elles sont répertoriées dans les procès-verbaux. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, puisque ce jeune couple à qui est arrivé la mésaventure eh d'acheter un appartement et de, et de découvrir deux à trois mois après l'achat eh que la, la, la façade allait leur coûter 7000 euros, cette information, en fait, il l'avait. Il l'avait dans le dossier euh, dès, euh, dès la visite ou dès le lendemain de la visite. et il l'avait En tout cas, quand ils ont signé chez le notaire, le notaire a pu ou aurait pu, et l'agent immobilier aussi, eh bien, informer sur cette chose-là, parce que ce n'est pas neutre, hein, un montant de 7000 euros, pour un couple de copropriétaires et des répartis sur, les, sur tous les autres copropriétaires. C'est un vrai budget, c'est un vrai sujet dans l'Assemblée Générale et c'est un sujet qui se retrouve dans le procès verbal, dans les procès verbaux, peut-être en gras, avec des devis des artisans et avec chaque copropriétaire qui a une ligne de, de, de montant euh, qui correspond justement au montant global, puisque ça peut vite s'élever par exemple à euh, entre 100 et 200 000 euros de rénovation de façade, y compris avec cette isolation par l'extérieur qui est une nouveauté, pour une, un immeuble, ce n'est pas rare, il faut monter un échafaudage, etc. Bref, ça peut vite s'élever à des milliers d'euros, mais cette chose-là, elle est écrite. Donc, vous aussi, euh, si vous projetez ou si vous êtes en train d'acheter un appartement, et je le répète, alors cette chaîne, elle s'intéresse plus à l'investissement locatif. Donc, cette information, elle est utile pour votre, pour votre calcul dans le, dans le rendement. Mais elle est aussi très utile pour vous si vous démarrez, et si vous souhaitez investir dans votre enfin acheter votre résidence principale. Je ne parle pas dans le débat si c'est un investissement ou pas. Mais vous, voilà, il y a de nombreuses personnes, en fait, bah, tout le monde est, consacré, est concerné tôt ou tard par l'achat ou la location de sa résidence principale. Donc si vous l'achetez, si vous avez le projet de l'acheter, eh bien voilà, je ne sais pas jeter un œil, lisez attentivement, décortiquez attentivement. Les procès-verbaux d'Assemblée Générale, ça représente un gros pavé, mais en tout cas les trois dernières sont mentionnées et c'est très utile de savoir ce qui se passe dans la copropriété. Les travaux qui sont juste évoqués, et si les travaux sont juste évoqués sans budget encore, ça va arriver tôt ou tard, donc il faut le prévoir déjà dans votre achat et négocier le prix si, euh, si tel est le cas. Et si c'est déjà chiffré, ben sachez que vous achetez un appartement et puis déjà, j'allais dire, une dette, en tout cas, un, une, une ligne de budget que vous allez devoir rajouter pour la rénovation, pour participer en tant que copropriétaire à la rénovation de ces euh, choses-là. Donc c'est en cela que... Il faut jeter un œil attentif sur ces procès-verbaux d'assemblée générale. Voilà pour l'information du jour, pour éviter qu'une eh déception arrive juste après avoir acheté votre appartement. Voilà, on, on rénove soi-même, on, on, on investit, on s'investit. Et donc, bah, c'est une mauvaise nouvelle et ça gâche un peu le plaisir de, de, cette, de cette première acquisition dans une vie, souvent, que de découvrir à posteriori une information que en fait, vous aviez déjà bien avant de signer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous avez des personnes qui sont dans ce cas, à l'aimer si c'est le cas. Et puis ce sujet, voilà, comme ça concerne la résidence principale, mais aussi l'investissement, fera l'objet de, de la conférence que je vais animer sur l'investissement. Euh, voilà, qui va, qui va en fait, vous expliquer comment euh, ça se passe, comment je vois les choses pour l'investissement locatif et vous partager de bons conseils sur comment faire pour investir et éviter les mauvaises surprises éviter les pièges, notamment grâce à des documents qu'on vous remet qui sont parfois très fastidieux et il faut savoir euh, euh, s'y retrouver, c'est pas évident hein. voilà, merci de regarder ces vidéos et à très bientôt pour les prochaines euh, d'autres appartements et puis celui-ci qui va être en rénovation euh, d'ici quelques temps le temps que l'on obtienne les clés à très bientôt, merci